Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 174 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à Metro 2033. Euh, alors, dans Metro 2033, j'avais déjà vu il y a quelques temps, je me suis dit, ce jeu-là, elle a l'air bien, on dirait, on dirait une sorte de petit FPS, un peu survival à l'aurore. Et eh ben j'ai pas été déçu, franchement. Euh, donc euh, là c'est pas vraiment un let's play à proprement parler puisque j'y ai joué un peu avant, ce qui m'a permis de, de tester tout un tas de configurations graphiques euh, parce que euh, il demande énormément de ressources quand vous filmez. Ça devient compliqué et même quand vous filmez pas, alors c'est un truc de fou. Donc là on, va, on se fait une nouvelle partie, on se la fait en mode facile et on va se regarder le prologue tous ensemble, comme d'habitude. Allez j'écoute le petit blabla de début. De, de, de, de, de la surface. Bientôt, sous les hurlements du vent, nous allions devoir faire face, quel que soit ce qui nous attendait là-bas. La fin de mon long voyage approchait, mais aurais-je le courage, la volonté, d'y parvenir. Hé hey, Artyom Quand t'as quitté ta station d'origine, pouvais-tu imaginer qu'on finirait dans un endroit pareil, ne sachant pas si nous allions sauvé notre monde vous tout droit en enfer. Et c'est à nous de jouer cette QSD pour vous déplacer. Alors bah ben là, on est en sorte de commando. Je ne sais pas tellement ce qu'on fait en fait. Euh, donc on va ouvrir la porte par ce bouton-là et comme. Ça marche pas, on utilise le mode manu ouais, comme je vous ai dit, euh, j'ai joué un petit peu avant, donc je connais un peu. Même si j'ai pas tellement compris l'histoire. Euh, alors, on change d'arme, on prend des munitions, et il y en a partout. Tac, tac, tac, tac, tac, et on prend celle-là aussi. Voilà. On est à fond munitions, c'est parti. Alors, c'est une sorte de, de, ouais, de petit survival, parce qu'en fait, on... On va croiser pas mal de petites bestioles euh, pas très sympathiques. On hein. dirait qu'il a personne. pour l'instant au niveau graphisme ça peut aller, même si on sent quand même que la fluidité n'est pas tellement au rendez-vous. On met son masque parce que euh, l'air n'est pas respirable en haut. Euh, pourquoi je ne sais pas, mais euh, l'air n'est pas respirable. Et là on va se faire normalement attaquer par des bestioles. Voilà elles sont là-haut. Alors première fois que j'ai joué je me suis fait avoir parce que quand même, euh, enfin je ne suis pas mort mais. Mais euh, disons que j'ai passé un sacré paquet de balles parce que je savais pas du tout quest ce qu'il fallait faire. Et ces machins là, il faut y mettre 30 chargeurs pour que ça, pour que ça crève, c'est incroyablement chiant à tuer. Voilà, hop ah, il y en a une qui va atterrir voilà, devant moi. Bon c'est pas tellement aléatoire à ce niveau là parce qu'on sait, on sait où elles vont atterrir. Euh, la, la première fois où j'ai joué en fait j'étais juste en dessous d'elle, elle, elle m'a atterri dessus, j'ai rien vu, j'ai rien compris. Donc là bon je sais que ma vie n'est pas n'est pas gravement euh, voilà n'est pas gravement endommagée parce que bon bah c'est en mode facile tout sympa Alors là on va sortir dehors et là, et là on va on va on va comprendre notre douleur Donc on va l'aider à, à ouvrir la grille Voilà on tire hop on sur eux. et on va, on va sentir notre douleur parce que vous allez voir que dehors il neige Et pour représenter la neige je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait Mais franchement graphiquement ma carte elle n'en peut plus donc, euh, donc voilà attention Regardez vous allez sentir il va y avoir des petits lags, voilà ça, Des petits accrochages regardez ça fait des accrochages quand on avance je sais pas et là franchement j'ai baissé la qualité mal. du jeu hein. Franchement j'ai vraiment vraiment baissé Terminé. Et je tourne avec un alienware pour vous dire Que quand même que le jeu 5 5. Il mange, il fait pas semblant euh, Kragis euh, il faut quand même euh, Commencer à se Sommes méfier à le groupe évacué. Alors là On attend notre Contact pote établi. parce que sinon On va il pas aller loin euh, Et puis on va attendre d'autres potes Parce qu'on On va venir nous chercher Calculer notre position. Terminé. Allez, voilà. Il ouais, faut attendre qu'il avance en fait, parce que sinon. maintenant mage pour courir. Regardez les graphismes, c'est impressionnant quoi. Les graphismes qui sont utilisés là. Ça, ça mange tout, ça mange tout ce que, tout ce que vous voulez. Là, il y a la voiture qui arrive par ici, voilà. Et elle va venir. Jusque là non elle avance, elle avance, voilà. Ouais. alors ils mettent un peu du temps à sortir. Allez. Voilà, cinématique. Content de vous voir, colonel. Vous avez entendu ça Mais qu'est-ce qui se passe Attention les yeux, on a une véritable Légion de bestioles qui vont passer Hop, bah ils passent tous par là Voilà, ils, so ils viennent pas trop Trop sur nous euh, Par contre, euh, on va se faire déglinguer Et c'est le but du jeu, hein. donc euh, on, va, on peut se défendre un maximum, on peut essayer De survivre, mais dans tous les cas on va Forcément se faire déglinguer euh, On je spoil les, les, les 10 secondes qui vont arriver Voilà, on va essayer de survivre un maximum Mais ça sert un peu à rien du tout Ouais. Où c'est qu'ils sont En plus, avec la neige, avec toutes les bestioles, avec les mecs qui tirent, c'est horriblement dur graphiquement. Franchement, euh, là, on peut plus. Ah bah ben là, je me fais attaquer, je vais pas tarder à tomber au sol. Vas-y, vas-y, très voilà. Allez, cinématique La vie était dure dans les tunnels, mais c'était chez nous. La routine y était réconfortante, toujours les mêmes visages, jour après jour. Mais depuis que les attaques des mutants s'étaient intensifiées, la peur régnait sur la station. Je venais d'avoir 20 ans. et Jamais je n'aurais pu imaginer ce qui allait se passer le matin où l'ami de mon père adoptif, Hunter, est arrivé à la barricade. Enfin réveillé je vois Hunter va arriver Il doit avoir des nouvelles des autres stations Bien Donc comme vous l'avez vu nous voici 8 jours plus tôt et nous oui, sommes dans tôt. une sorte de, de base euh, Donc on va suivre le mec là Et il a, y a tout un tas de mecs C'est un peu construit à l'arrache Mais euh, ça ressemble à une base Donc il y a des flèches là bas Et qu'est-ce qu'il nous raconte Au pire on s'en tape et on je va continuer. Hop, salut. Oui, coucou. Le mec est devant nous. Oui, coucou. Je, je suis comprends. là. Robert, président. Euh, il n'est pas là. Vas-y, euh, vas-y, bouge ton Donc pense à la station. Alors il y a le mec comme il se traîne, quoi. Vas-y, avance. Je peux pas passer. Je peux pas aller plus loin sans toi. En tous les cas, allez. voilà, tu vas aller mourir cette porte, s'il te plaît. A envie. Oui. Parce qu'il y a que lui qui peut. autre. Je comprends, mais restez calme. Oh, c'est vous. Combien de morts Personne ne. Allez, leur. Alex. Bonjour, Artyom. Oui. Comment vont les blessés Pas d'amélioration. Deux sont morts ce matin. Les ne tue pas sur le. Combien de temps ça va durer J'en peux plus Ils s'en prennent à l'esprit de leurs victimes. Ce qui, tôt ou tard, entraîne la mort. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je, je... Qu'est-ce que c'est Qui c'est Les Hunter Les mutants ne frappent jamais Ouvrez cette porte Bienvenue à VDNKH, Hunter. Merci. Fermez cette porte. Ça faisait un bail, Hunter. Content de te voir, Alex. Bonjour, Artyom. Alors, Hunter, qu'est-ce qui se passe dans le monde extérieur Pas grand-chose. J'entends surtout parler de VDNKH et des morts vivants dans vos tunnels. Artyom, j'ai rencontré un vendeur de vieilles cartes postales de New York. J'ai pensé à ton mur. Ces créatures mutantes sont différentes. C'est autre chose. Qu'est-ce qui est, est que pire est encore Les sombres. Bref. Quel qu'il soit, mon ordre a pour devise. Si l'adversaire est hostile, tue-le. Alerte intrus dans passants. le conduit d'aération principal Ils arrivent par en haut Merde On n'avait pas besoin de ça. Il y a des blessés juste derrière le mur. Kirill emmène ton groupe dans les tunnels. Hunter Alex, et moi, on doit rester ici et défendre le hall. Très bien, Artyom, oh, attrape go. vite une arme. Allez, donc on va les aider, on va prendre une petite arme de merde. Euh, eux ils ont de bonnes mitraillettes, nous on a une vieille pistolet, un, un vieux pétard comme qui comme qui pourrait dire. Bon, est donc bon je bon suis d'arme, mais j'aime pas station. tellement le couteau. <rire> Pas tellement efficace, alors par contre, ils vont arriver par les conduits d'agression, vous pouvez en être sûr. Là, on voit rien du tout. Euh... Donc, il va falloir guetter les mouvements. Ah, la lumière. Ouais. Voilà, on voit déjà un peu mieux. Faut il faut savoir par où. Ah, bah tiens, par en haut. Par où ils vont venir. Ouais, peut-être un deuxième par là. Ah bah oui, un deuxième par là. Troisième même d'ailleurs. Moi je reste en retrait quand même. J'ai qu'un petit vieux pistolet tout pourri. Là. Euh, où c'est qui tire Il tire dans quoi là Il y a plus personne. Ah mais bah, d'accord, il tire là. Ok d'accord. Hop là. Il y en a un là. Oh, voilà. Ils doivent arriver un peu par tous les côtés maintenant. Ah bah tiens, il y en a un là. Euh, il a l'air mort mmh, Ouais non c'est sûr qu'il est mort Allez ah, salaud là vas-y <rire> Putain je tire à côté oh, il, il, il tombe quand même plus facilement que celui de tout à l'heure où c'est que je viens un chargeur dessus Allez vas-y Ah il a réussi à casser la grille Allez, Et les machins qui se traînent tout seul quoi, tu. Ils avancent par terre, ils font. Ouais, c'est bon. C'est un bon tireur, le petit. Eh bah, ben j'ai des compliments, c'est super. Il n'y en a pas d'autres. Pas de sombres ici, juste les déchets habituels. Même si tu les vois pas, les sombres sont là. Leur arme. C'est la peur. Elle fait fuir les nosalis comme des rats dans les tunnels. Les sombres sont pas de simples mutants. Mais des Homo novus, la prochaine étape de l'évolution. Tu connais la survie du plus fort Pas de vine. On a perdu. Qu'est-ce qui te prend, Alex Tu peux te laisser emmener à l'abattoir comme un agneau. Tant que je suis en vie, je me battrai. Et j'emmènerai plusieurs de tes homonovus avec moi en enfer. Tu te prends vraiment pour un cow-boy Ouvre les yeux, Hunter. Dix soldats, entraînés au combat. Leur corps brisé. Leur esprit perdu. Les sombres. Ils ont détruit le poste de garde extérieur. <tousse> C'est ce qui se passe là-bas, au-delà de votre périmètre. Je vais partir en reconnaissance. Écoute bien, Artium. Si je ne suis pas revenu dans la matinée, rends-toi à la station police et trouve un certain Melnik. Raconte-lui ce qui m'est arrivé et ce qui se trame dans les tunnels nord. Montre ça à Melnik et il saura que tu viens de ma part. J'ai confiance en toi, Artium. Je compte sur toi. Si nous voulons survivre. Cette menace doit être éliminée. À tout prix éliminée. Tu comprends Hunter n'est pas revenu. Pas évident de trouver une excuse pour quitter la station et me rendre jusqu'à police. Mais j'avais donné ma parole. La caravane partait pour Riga le lendemain et il cherchait des gardes. Alors je me suis inscrit. Enfin T'as pris ton temps, comme d'hab Ok, prends ton matos et va sur le quai. Ils nous attendent. Surgeons-moi là-bas. Hé, hey, Artyom N'oublie rien La musique russe qu'on va entendre, c'est un peu flippé quand même. Alors voilà, c'est bon, on a pris nos affaires. Euh, on n'a pas d'armes. <rire> on peut éteindre la lumière, bon. Pour les économies d'énergie, pourquoi pas Oui. Voilà. On peut éteindre n'importe quelle lumière. Donc là, j'aurais tout action en fait. Euh, ouais, toi t'es pas beau. Euh, est-ce que je peux aller là Ouais. Ouais, de toute façon, il faut que je suive les flèches. Il y a des flèches de partout. Un petit enfant qui joue. Hop là, hop là. Qu'est-ce que c'est que ça Je sais pas, je sais pas, on suit la flèche. Je regarde un peu partout, voir s'il n'y a, a pas des trucs à prendre. Hop, hop. Excite. C'est bien, il nous indique le chemin, donc okay, on saurait pas, on suit les flèches. Ah, qu'est-ce qu'il raconte l'autre là-haut Il raconte de la merde. Euh, Laisse-moi passer, toi. Bon, on va aller par là. Oui, je sais pas... Bien. Non, fumeur. Je suis en train de me demander où c'est qu'il faut que j'aille. Alors lui, il m'a dit qu'il fallait que je passe à l'armurie. Euh, l'armurie, c'est pas ça. Ça, c'est pour acheter, pour vendre. Euh, pour acheter des munitions. Ouais, j'achète des trucs. Hein. J'achète plein de trucs. Voilà. Super, j'ai fait plein de, de je-ne-sais-pas-quoi. Euh... Il est là, moi ça, c'est mon pote. C'est mon pote. qu'il faut que je voie, mais il me dit qu'il faut que je passe à l'armerie. Et l'armerie, je sais pas où elle est. Où es-tu l'armerie? Euh, ça non plus, je sais pas ce que c'est. C'est une, une bloc-notes, <rire> une sorte de, de truc bizarre. Ouais, avec un briquet. Allez, avec ah, corse pro, allez à trouver police. Un ranger appelé machin. D'accord, en gros, c'est ma mission actuelle. Est-ce que je peux reprendre une arme ou quelque chose comme ça Non, j'ai rien du tout. C'est beau. Euh, j'ai oublié quelque chose. Est-ce qu'on va descendre J'ai oublié un truc en bas. Là où t'as fait le ménage. Là. Nettoie donc euh, la merde par terre, si tu veux. Hop, ça on pousse. Non. On peut toujours éteindre des lumières. C'est super. Mais j'ai dû j'ai oublié euh, une armurerie quelque part. Hein. Parce que là, du coup, euh, t'as l'eau nettoie comme une. Vas-y. Elle pas belle. <rire> elle me nettoie les pieds. Quoi. Euh, ouais, bah, les flèches me disent d'aller là-bas. Je suis pas bête quand même. Les flèches, il y en a encore une là-haut. Qui me dit d'aller à la gauche. J'ai dû, euh, dû rater l'armurerie. La... Ah, bah d'accord. Voilà. Ah, bah d'accord, elle est ici l'armurerie. Alors, parlons, mec. Mitraillette, calibre 5.45, fabriquée à l'Arsenal. Faible précision et surchauffe facile. Une vraie gonzesse. Toujours de courte rafale à l'artium Prends quelques munitions aussi. Voilà un chargeur universel pour alimenter les batteries. Et un masque à gaz. Porte-le dans les zones à forte radiation. Des trousses de secours au cas où... Ok, le voici équipé, mon ami. N'hésite pas à essayer ton arme sur mon champ de tir. Ok, et tâche de pas te faire repérer, d'accord Euh, on teste son arme. Je dégomme de la poupée, d'accord, génial. Euh, ouais, bon. Bon, ça marche. On recharge. Et on est parti pour un petit tour. Hein. Alors, on retourne voir notre petit capitaine qui est euh, là. Ah, ben voilà, il est plus devant la porte, donc on va pouvoir... Euh, y aller si tout est bon voilà bon bah euh. il a dû partir tout seul en avance et voilà où c'est qu'il est et là bas là bas il est pas venu le passer il a fait 3 km le mec voilà des cochons et voilà on est sur le quai il me semble ici ramène-toi oui alors euh, ramène-toi c'est facile à dire mais je peux pas passer euh... Ouais... <rire> je peux pas sauter par dessus, là, non plus. Donc, comment il a fait pour aller là-bas, Il me laisse pas passer, lui. Vas-y, laisse-moi passer, que Je de fais... Alors, vous êtes prêt à, prêt à y aller Oui, oui, je veux y aller. Alors, à... <rire> clic gauche pour, pour dire oui, et clic droit pour dire non, c'est énorme. Donc, on laisse la cinématique. Assieds-toi là, Artyom. Et toi, Eugène, mets-toi ici. Vous avez rien oublié Bon, Dalmatos, allons-y. Hé, hey, les mecs, vous allez à Riga Ouais, en effet. Vous pouvez me déposer Ouais, mais c'est pas gratuit. Vous devrez actionner le levier de temps en temps. Je <rire> peux le faire. Alors allons-y. Très bien. Bonne chance à ceux qui restent et à nous aussi. Ah, Allons-y. Souhaite-nous bonne chance. Bon. Vous êtes prêts à être enfin ailleurs Waouh Artyom Enfin libre Pendant la durée du trajet, en tout cas. Ça devrait être sympa. Ou dangereux. Ou encore mieux, non C'était la première fois que je quittais la sécurité de ma station d'origine. Ça me tracassait de ne pas avoir dit la vérité à mon père adoptif. Je n'allais pas rentrer directement après Riga, mais Hunter comptait sur moi. Alors, d'où vous venez Riga, je vais ma J'achète des marchandises. Vous avez dû voir pays alors Go, go, ouais. go Le marché est juste à côté de Riga, et c'est une grande station de métro. J'ai fait plusieurs voyages à police, mais pour s'y rendre maintenant, il faut avoir beaucoup de chance. Faites bon voyage. Waouh, ouais, wow. j'aimerais conduire ce truc. La zone Hanza est reliée à tout le métro, avec ses nombreuses stations, mais les étrangers n'y sont pas les bienvenus. Et si c'est pas Hanza, vous devez passer par les rouges, les fachos, sans oublier les bandits. Mais ces types sont plutôt agressifs ces temps-ci. S'ils n'attaquent pas tous les autres, ils s'attaquent entre eux. En fait j'ai même pas réussi à. <rire> Vous <êtes connes> <rire> Ralentissez les gars Peter, qu'est-ce qui se passe Une caravane militaire est immobilisée près de Skaya. Un éboulement ou un autre truc du genre. Vous devez prendre le tunnel de service qui contourne Skaya. Oh, merde Je déteste ce tunnel. Ok, Peter. Ouvrez cette porte. Inutile de rester ici plus longtemps. Pourquoi Qu'est-ce qu'il a, ce tunnel Vraiment bizarre. Ben, c'est... un tunnel ordinaire. Pas assez éclairé, peut-être. J'y suis passé le mois dernier je l'aime pas, c'est tout. « Faites bon voyage !»« On est sur une draisine et on est armé, donc on devrait y arriver. Bon, » À partir de là, ça va être un petit peu épique comme vous allez le voir. Donc je vais vous laisser les 5 euh, les minutes de jeu que je vous laisse d'habitude. Donc euh, c'est parti maintenant. Euh, sûrement qu'on arrêtera après ces 5 minutes. « Bon sang, ma tête me fait mal. »« Si vous m'aidez avec ce levier, on ira plus vite. »« Ok, Agent, aide-le. » On ira plus vite. Tu gardes l'arrière, Artium. Ok, pas de problème. On sera à Riga en moins de deux. Bon, il faut partir d'ici au plus vite. Je trouve ça flippant quand ils nous rôdent autour. Il faut ils me font pitié. Il Mais qui ça, il Vous les entendez pas pleurer Comment ça, pleurer Et de, de quoi vous parlez qu'est-ce qui se passe Boris Boris et... Qu'est-ce qui m'arrive Par ici Si nous voulons survivre, cette menace doit être éliminée, à tout prix éliminée, tu comprends Qu'est-ce qui se passe? Merde! Mais réveillez-vous! Réveille... Réveillez-vous, bon sang! Boris! Boris, réveillez-vous! Boris! Oh, merde, ça craint! Ah oh, mon dieu! Ah Tire-leur dessus! Tu tires et je prends le levier! Allez! Oh mon fusil Ici La station Riga n'était que le premier arrêt de mon voyage, mais la caravane n'a pas continué. Alors, avant de nous séparer, nous avons bu à notre survie. La vodka ne m'avait pas ôté la peur de me rendre seul à la police, mais j'étais sur le point de trouver un partenaire aussi inattendu que célèbre. Et donc voilà pour cette vidéo, donc ce sera tout pour le jeu euh, Metro 2033.